Et je suis aussi auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé. Et avant d'aller plus loin, bah pensez tout simplement à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à aussi regarder dans les commentaires, puisqu'il y a des cadeaux qui sont là. Il y a notamment le livre qui est disponible. Il y a aussi un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Alors, comment faire un bon choix C'est une question que l'on m'a posée sur une vidéo YouTube. Donc, je vais tenter d'y répondre. Alors, attention déjà, je, je mets en garde. Euh, rassurez vous déjà pour dire comment faire un bon choix si vous êtes dans la philosophie dépolarisation, ça veut dire que euh, on peut faire un mauvais choix sauf que quand on voit qu'on dépolarise on va voir qu'à long terme un mauvais choix euh, à court terme peut devenir finalement une bonne leçon et finalement le mauvais choix à court terme peut devenir un bon choix sur le long terme donc tout ça c'est qu'une question de, de, de relativité nous on va voir aujourd'hui bah, comment est ce qu'on peut faire un bon choix qu'on perçoit et sur le court terme et sur le long terme alors, rassurez-vous, ça m'a fait sourire quand on m'a posé ces questions parce que je me suis dit, mais attends, mais je vais répondre à ça. Style, je ne jamais de mauvais choix. Et rassurez-vous, moi aussi, il y a plein de fois, parfois, où je me dis, euh, ah ouais, ben bah là, j'aurais dû faire autrement et, et voilà. Et ensuite, bah, je fais les processus de dépolarisation, je vois que bam, non, mais ok, j'ai, tant pis, j'ai fait ce choix-là et tant mieux parce que ça m'a apporté ça. Mais ça m'arrive souvent de me planter dans mes choix. Donc, euh, voilà. Et puis, tant qu'on sera dans le monde de dualité, je pense que chaque être humain pourra euh, se dire, sur le coup, ah mince, j'aurais pu faire autrement et ça arrive. Donc, je juste vous donner un prisme aujourd'hui de moi comment je fais pour essayer de faire des choix qui sont en tout cas en accord avec moi-même et dans mes perceptions du moment présent me dire tiens voilà j'ai fait un bon choix donc pour cela on peut se rappeler à toute la philosophie de l'académie de haute performance l'important n'est pas ce que l'on fait mais qui on devient et que le but c'est de devenir à chaque fois un être humain qui va se dépasser donc être un millimètre plus grand entre guillemets dans les domaines de vie qui soient importants, ça peut être un domaine professionnel, ça peut être personnel, ça peut être en couple, ça peut être en famille, peu importe. Et du coup, à chaque fois, donc quand il ya un choix à faire, au lieu de se demander qu'est-ce que je dois faire dans cette situation qui est vraiment un raisonnement du système limbique, et eh bien c'est important de se poser la question. Alors, c'est important si on ressent, si on hésite par exemple, de se poser la question qui ai-je envie d'être dans cette situation, ok. Ai-je envie d'être dans cette situation Est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un de courageux ou est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un de peureux Pourquoi Parce que je ne peux pas euh, développer les deux polarités en même temps dans un même domaine de vie. Donc, ok, là, je suis en cours ou je suis à une réunion, j'ai envie de poser une question. Et il y a le regard des autres qui est là, ok, qui ai-je envie d'être maintenant Est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un de courageux, donc qui lève la main et qui se dépasse, ou est-ce que je veux être quelqu'un de peureux et qui reste dans sa zone de confort Dans les deux cas, c'est un choix qui regarde à chacun, il n'y a pas de bon, pas de mauvais choix, c'est juste par rapport à nous-mêmes lequel va nous rendre fiers de nous, sachant que la fierté dans le corps ne peut pas naître sans perception de dépassement, ok La fierté dans le corps ne peut pas naître sans perception de dépassement de soi. Donc ça, c'est le premier conseil qui as-tu envie d'être dans cette situation. Ensuite, chaque être humain a un système de priorité intrinsèque. Mais ce système de priorité intrinsèque là, ben parfois, on est déconnecté à cause de notre éducation. Okay donc il y a notre système de priorité intrinsèque. Et depuis tout petit, on a été influencé par le système de priorité intrinsèque de nos parents, de la société, de l'éducation et c'est OK. En fait, l'être humain fonctionne comme ça. Et donc, à ce moment-là, c'est se dire « mais Ah ouais, mais là, si on a envie de faire un choix, par exemple, euh, euh, aller euh, aborder quelqu'un dans la rue, aller euh, chercher euh, un nouveau client, aller déposer un CV. » Et on se dit « Ah, mais non, mais je suis qui pour faire ça C'est arrogant de faire ça. » Là, on sait que hop, il y a une injonction extérieure, ok C'est arrogant de faire ça, c'est de l'extérieur. Donc, à ce moment-là, ok est-ce être perçu par arrogant, comme arrogant de la part des autres, alors que moi, je suis juste en train de faire ce, qui, euh, ce que j'aime, et ce qui me fait plaisir, et ce qui m'inspire, euh, qu'est-ce qui est dans mes priorités Ah bah finalement, être dans le regard des autres, bah c'est pas mes priorités, et donc euh, j'y vais, et je me lance, et je passe à l'action. Et ça, comme ça, j'avais eu euh, un athlète qui, justement, sur un, un séminaire, il m'avait dit, mais juste en faisant ce choix, eh bien, justement, d'habitude, il ne posait pas forcément des questions euh, à des séminaires, parce qu'il disait, ouais, mais là, je dérangeais les autres. Et là, du coup, il s'était dit, ok, j'ai une question qui est importante pour moi, donc, il y a le regard des autres qui est là. Quelle est ma priorité C'est que les autres perçoivent que je les dérange, chose qui était absolument fausse, ou euh, que bah, ma priorité, c'est d'avoir la réponse à la question pour laquelle je suis venu à ce séminaire. Et donc, juste en se disant, OK, quelle est, quelle est ma priorité maintenant Eh bien, ça permet d'avoir un choix qui est plus en accord avec nous-mêmes. Donc, simplement en se posant ces deux questions. Qui ai-je envie d'être en relation à ça Et deux, quelle est ma priorité maintenant Vous allez voir que juste avec ça, vous allez pouvoir faire des choix qui seront de plus en plus justes par rapport à qui vous êtes. Et rassurez-vous, si vous faites un choix que vous avez perçu mauvais, vous vous posez, vous prenez votre feuille et vous notez bénéfice, bénéfice, bénéfice, bénéfice, bénéfice, bénéfice jusqu'à voir que bon bah ok j'ai fait ce choix, next maintenant je peux passer à autre chose et euh, c'est juste une leçon que j'ai apprise. Et voici pour cette vidéo, alors pense au petit pouce qui fait toujours plaisir ton commentaire si tu en as envie et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite et eh bien tu peux regarder dans les commentaires il y a un rendez vous offert qui est disponible et puis autrement tu peux simplement commencer par ce livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légalisé, disponible aussi dans les commentaires moi je te dis à très bientôt on se retrouve sur une prochaine vidéo et rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao